Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes autour de l'envers du décor des salles de cinéma, et ici, surtout de mon envers du décor, qui est pas hyper fun. Euh, c'est pas non plus un truc trop grave, vous en faites pas, hein, mais j'avais envie un peu de vous raconter ça, parce que moi, ça me, ça me sidère. En fait, ça va faire 6 ans, j'entre dans ma sixième année de travail dans les salles de cinéma. J'ai bossé pendant 5 ans dans un cinéma, et pendant ces 5 ans, j'ai eu des petits coups de mou, j'ai parfois été un petit peu malade, mais jamais au point de m'arrêter. J'ai jamais eu à poser un arrêt de travail ou à aller chez le médecin pour dire « Bonjour, je me sens pas bien, j'aurais besoin d'un traitement. » Et j'ai changé de salle de cinéma, donc du coup, en fin d'année dernière, courant octobre, et c'est la première fois de ma vie que je me retrouve à poser 3 arrêts de travail quasiment d'affilée. Parce que... Je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'arrête pas de tomber malade ou de me faire mal. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est arrivé courant mars de cette année. Euh, je me suis ouvert le genou au boulot. En gros, j'ai fait une chute et du coup, je me suis retrouvé à avoir le genou légèrement ouvert. Et ben, je me suis retrouvé à avoir quand même trois points de suture posés. Alors ça, c'est le premier. Ça n'a déjà pas été très fun hein, parce que, honnêtement, euh, j'ai dû avoir trois jours d'arrêt de travail. Et en plus de ça, il faut rajouter que j'ai galéré à marcher correctement pendant un bon mois avant que ça réussisse à parfaitement se résorber. Et que là, j'ai quand même pu continuer à, à travailler normalement. Mais pendant un, un bon trois semaines, euh, je boitais quand même un peu hein, et je ne forçais pas trop sur ma jambe. Donc il y a eu ça. Dans la foulée, euh, on va dire que c'était courant début juin, je crois. Euh, je me suis retrouvé à avoir une petite quinte de tout qui s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus costaud et qui a fait que j'ai dû m'arrêter à nouveau. Et là, je me suis dit, c'est quand même pas possible. J'ai bossé pendant 5 ans dans une salle, j'ai pas eu à poser un arrêt de travail, là, je change de salle, je me retrouve malade une deuxième fois. Ou en tout cas, je me retrouve dans l'incapacité d'aller au boulot une deuxième fois. Et ça, ça m'a sidéré. Et alors là, au moment où je vous fais cette vidéo, on atteint des sommets parce que j'ai réussi à passer au travers de ça pendant deux ans, et ben j'ai le Covid. Et c'est pas fun. C'est vraiment pas fun. Si vous avez réussi à passer au travers, je vous souhaite de jamais l'avoir, parce que c'est vraiment pas fun funky. Hein. Tous ceux qui euh, me sortent, euh, « Non, mais c'est juste une petite grippe. » Non, non. Je, je, voilà. je me doutais que c'était costaud et que c'était chiant. Ça crève. Ça crève, hein. Ça, ça crève, hein. Et là, je, je suis en galère, hein, mais, mais on tient le coup. Mais ça crève, hein. ça crève clairement, c'est pas funky. Et du coup, bah, euh, troisième arrêt de travail. Je me dis que j'ai un shkoumoun. Hein. Je dois avoir une bonne grosse shkoumoun des familles là pour que je change de salle et que d'un seul coup, toutes les maladies du monde me tombent sur le coin de la gueule, ou tous les trucs possibles. J'ai jamais eu de point de suture de ma vie, hop, je dois en faire trois. Euh, J'ai jamais eu à poser d'arrêt de travail, j'en pose trois d'affilée quasiment sur même pas six mois. Euh, J'espère que ça va s'arrêter, parce que sinon, ça, ça, ça va pas le faire. Voilà, c'était un petit point plus sur ma santé personnelle que réellement une anecdote. Mais encore une fois, j'espère que ça vous aura plu et encore une fois, n'oubliez pas, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres, même quand ils ont le Covid.